Le programme d'invitation des personnalités d'avenir est né en 1989. Nous venons donc de recevoir Ina Lothia, notre deux millième invité, qui vient du Pakistan. Je travaille pour une organisation non gouvernementale appelée LEAD Pakistan. LEAD, stands for Leadership for Environment and Development. Nous accueillons environ 75 personnalités par an. Nous veillons à une stricte parité. L'objet de ce programme est de faire découvrir la France à des personnalités qui ne la connaissent pas ou très peu. Nous leur proposons donc un programme sur mesure d'une semaine où nous leur faisons rencontrer des interlocuteurs français qui œuvrent dans leur thématique d'intérêt met with lots of organizations lots of experts lots of institutions and learned a lot about France Elle a donc ainsi pu rencontrer les ministères concernés mais aussi des entreprises des associations des fondations des chercheurs so The kind of organizations that I've met in Paris I think they are all organizations that we can always forge partnerships with and I think these kinds of meetings will Uh, you know, c'est un programme de diplomatie et d'influence certes mais l'objectif est de faire aimer la france faire aimer la france effectivement le but peut sembler ambitieux mais nous sommes quelque part au piPA nous sommes des passeurs nous mettons en relation avec des interlocuteurs français concernés et ensuite c'est le lien qui se crée entre l'invité et et ses interlocuteurs qui va déboucher, nous l'espérons, mais nous le constatons presque euh, à chaque fois, sur des liens privilégiés avec la France. Montrer la France dans toute sa diversité également, et non pas seulement sur les positions officielles de l'État français, nous permet de faire passer un message discret mais fort de démocratie, de liberté d'expression, de ce qui fait l'essence même de la France.